Bonjour à tous, bonsoir à tous. <rire> Le rendez-vous prévu hein, de ce titre que j'ai vu qui a beaucoup attiré l'attention de pas mal de personnes, c'est-à-dire stop à la dépendance au thérapeute. je suis Armelle Simine, je suis thérapeute énergéticienne spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques, c'est-à-dire les vies antérieures. Et je suis aussi spécialisée dans la lecture des blocages inconscients. Voilà, moi je consulte à Nice et aussi à distance par Skype. Euh, en dehors de mon cabinet, euh, je suis aussi conférencière, j'adore faire ça. Euh, J'organise aussi des ateliers et j'adore faire ça. Et aujourd'hui, le thème de, de, de ce live, en fait, c'est euh, « Stop au… » Ah Coucou Claire, ça fait plaisir de, de te voir là et en fait, le but de ce live, c'est stop au, à la dépendance au thérapeute. Qu'est-ce que j'observe en fait J'observe euh, qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, justement des patients, et qui ont déjà fait des années de thérapie, euh, qui ont eu déjà euh, des années d'introspection en fait. Euh, il y a d'autres personnes qui ont déjà multiplié pas mal de thérapies et qui malgré tout viennent me voir en me disant « ben voilà, j'ai essayé pas mal de choses » où ça fait un bon moment que j'y suis, à essayer de comprendre le pourquoi du comment mon histoire est ce qu'elle est. Et malgré tout, euh, ma vie n'a pas tant bougé que ça, en fait. Et, euh, et je remarque tout simplement... Ah, coucou Pascal <rire> C'est chaud de te voir là. Et en fait, ces personnes passent... Euh, ces personnes Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, ces personnes-là, ont passé énormément de temps à chercher leurs réponses et malgré tout ben, leur vie n'a pas bougé n'a pas euh, changé en fait ça change ça change à un petit pas de voilà petit pas de fourmis en quête d'un bonheur d'une sérénité qui finalement est fragile c'est à dire qu'au moins de coup de vent à la moindre situation que ces personnes-là vivent, ils sont complètement déstabilisés. Pourquoi en fait Parce qu'ils n'ont pas d'autonomie. Voilà. Et en fait, ça me conforte énormément dans la manière dont j'accompagne. Et je trouvais que c'était important de faire un live justement dessus. Et pourtant, il y a une chose que j'aimerais relever quand même c'est que quand on parle de chercher une réponse, chercher. Coucou Isabelle <rire> Chercher en fait. C'est une façon aussi de ne pas, tant qu'on cherche, on n'est pas dans l'acceptation de ce qui est. Alors, je peux entendre en fait que être dans une thérapie répétitive nourrit un besoin de compréhension. Et je suis totalement d'accord avec vous parce que la compréhension est aussi importante, mais il est important que cette compréhension soit limitée uniquement pour nourrir notre mental, pour que le reste, pour que le mental en fait nous foute la paix et déclenche le reste en fait. Donc il y a une limite quand même en ce qui me concerne bien sûr à cette quête, à cette recherche de réponse Il y a l'étape d'après qui est l'acceptation de ce qui se vit l'acceptation de ce qui est là, présent, ici et maintenant Donc du coup, à qui s'adresse ce live Alors ce live s'adresse, j'ai pris des notes hein, parce que j'ai pas mal de choses En fait ce live il s'adresse à toutes les personnes qui veulent sortir de cet engrenage des thérapies sans fin. Il s'adresse à toutes les personnes qui en ont assez de cette éternelle question de pourquoi je vis cette situation, pourquoi, euh, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi je souffre autant, pourquoi je ne vis pas mes rêves et qui est le responsable Parce que c'est ça en fait. Cet, ce live s'adresse aussi à toutes les personnes qui veulent davantage s'orienter dans le comment faire pour vivre, votre, pour accepter en fait, pour vivre ici et maintenant avec ce que vous avez vécu avant et ce qui émerge ici et maintenant. Et s'adresse aussi à toutes les personnes qui ont envie enfin de reprendre les rênes entre les mains, de retrouver cette autonomie, c'est-à-dire devenir votre propre thérapeute, devenir votre propre guide. Il s'adresse aussi aux personnes qui, en fait, tout simplement ont envie, parce qu'il s'agit de ça, de savoir prendre soin de soi, savoir prendre soin de vos blessures, savoir prendre soin de ce que votre histoire a fait de vous, prendre soin de vos rêves, de ce que vous souhaitez euh, réaliser, en fait, et, et, et que vous puissiez enfin pouvoir le faire librement et par vous-même. Voilà, donc, ne pas savoir faire ne devait pas être un frein. Parce que beaucoup de gens me disent, oui, mais je ne sais pas comment faire. Ça ne devrait pas être un frein. Votre volonté de vouloir apprendre suffit, en fait. Euh, et euh, moi, je pense que c'est vraiment le premier élan. Je ne sais pas, c'est pas grave. Euh, il y a des personnes vers qui vous pouvez vous orienter, euh, qui vont vous permettre de vous donner les, de, de, de vous permettre de vous donner on va dire, le, la compréhension du comment faire. Et moi, c'est ce que j'aimerais vous apporter justement durant ce live. Voilà. Du coup, quand je vois en fait ces personnes qui sont en thérapie depuis des années, et parfois même de manière très récurrente depuis des années, et qui sont en train de toujours de chercher la réponse, en fait, ça me touche énormément parce que ça me touche pour deux raisons. La première, c'est quel est vraiment notre rôle en tant que thérapeute en fait Est-ce que, est que rendre nos patients dépendants est cohérent avec cette volonté de faire en sorte qu'ils puissent voler de leurs propres ailes mais en fait, je m'interroge profondément sur le ce pourquoi un thérapeute est un thérapeute. Et donc, moi en tout cas, moi qui ai tellement besoin de cohérence, et je parle souvent de cohérence dans mes séances individuelles et en atelier, moi qui ai tellement besoin de cohérence, mais aussi de, de rester authentique en fait et aligné avec mon besoin de liberté, cette dépendance pour moi en tout cas ne répond pas, mais je vais être fort dans mes mots, ne répond pas à l'éthique sur laquelle je base mon travail. C'est-à-dire que mon, mon, mon rôle à moi, je suis vraiment investie de ça, d'amener à ce que chaque patient qui vienne me voir en séance individuelle ou que les personnes qui viennent me voir en, un, en atelier aient assez d'éléments, au-delà de leurs problématiques qu'ils posent, mais assez d'éléments pour qu'ils puissent retrouver leur autonomie. Coucou Natacha <rire> Qu'ils puissent retrouver vraiment leur autonomie. Et, et, et du coup, et que les gens puissent vraiment être au cœur de leur propre changement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé justement un programme qui est « Comment créer votre propre changement ?» C'est une façon en fait de vous donner les outils afin que les outils… Et... Mais au-delà des outils, en fait, une réelle compréhension afin que vous puissiez par vous-même euh, être votre propre guide. Je vais vous donner plus de détails euh, tout à l'heure. Mais euh... et la deuxième chose aussi, ça c'est concernant le, le, notre posture en tant que thérapeute bien sûr Et il y a aussi une, une autre chose qui me touche en fait c'est que quand je vois tant de personnes qui sont dans cet engrenage des thérapies sans fin et, et ça, ça génère même chez moi de la tristesse parce que je me dis qu'on a vraiment oublié quelque chose qui est fondamental euh, qui est tout simplement cette conscience euh, de reconnaître, de toucher et de voir que nous avons une qualité qui est énorme celui, celui d'avoir le pouvoir de changer les choses on va voir un thérapeute on en devient dépendant et on remet notre vie aux mains de quelqu'un qui est extérieur à soi, qui est étranger à soi, enfin je veux dire, vous êtes la meilleure et l'unique et la meilleure personne qui vous connaissez le mieux. Ça veut dire que quand vous avez vécu une blessure, un trauma, vous avez mis un nœud à un moment donné que vous avez, comment dire, euh, vous avez mis ce nœud-là d'une certaine façon. Vous êtes le seul et l'unique à, à savoir comment vous l'avez fait, en fait. Je veux dire, même si un thérapeute est compétent, il est là, effectivement, pour vous amener des pistes, mais vous êtes le seul et unique qui connaît la formule exacte de la problématique et donc la formule exacte de la solution. Donc moi, j'espère vraiment que, que nous puissions, en fait, que vous puissiez, que nous puissions tous avoir conscience de ce pouvoir-là que nous avons individuellement euh, de pouvoir nous guérir, nous auto-guérir d'être notre propre thérapeute et notre propre guide. Voilà. Donc, du coup, euh, ça ne veut pas dire, en fait, que quand on est face à une problématique, bien sûr, parfois nous avons besoin d'aide parce que nous sommes tellement perdus, nous sommes tellement euh, dans, dans ce nœud enfui dans notre état émotionnel qu'il est difficile de voir, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que que vous ayez besoin d'un mécanicien, c'est un fait. Et que vous avez besoin d'un mécanicien de temps en temps, c'est un fait. Mais que vous ne savez pas conduire votre propre véhicule, là, quand même, J'éveille nos esprits, j'éveille et j'alarme, Dieu nous alarme tous d'ouvrir les yeux en fait. De qu'est-ce que.. De remettre de la conscience dans tout ça, en fait. Coucou Corinne <rire> Donc, du coup, ça, ça, l'étape en fait qui suit après, c'est quelle est moi à mon intention en tant que thérapeute dans mes séances individuelles ou dans, mes, dans les ateliers que je propose mon, a, mon intention est, est, est d'écouter effectivement la personne qui vient me voir. Euh, J'offre des outils et des clés, mais au-delà d'offrir des outils et clés, à quoi ça sert d'ouvrir déjà des outils et des clés si la personne n'a pas conscience de son environnement Donc, effectivement, quand quelqu'un vient me voir, je, je prends, c'est la raison pour laquelle nous prenons du temps hein, dans les séances individuelles, justement pour pour permettre pour, je, à la personne qui vient me voir d'avoir les moyens déjà de comprendre dans quel environnement elle est, quel est le mécanisme qu'elle a mis en place qui fait qu'elle ne peut pas faire autrement. Et cette compréhension-là, en tout cas en ce qui me concerne, est indispensable parce que c'est ce qui va déjà vous permettre justement de ne pas réitérer les mêmes erreurs et de trouver déjà les solutions par vous-même. En fait, les outils que je donne, c'est juste un petit plus généralement, mais d'une certaine façon les solutions s'enclenchent automatiquement. Donc c'est vraiment au-delà de ça, c'est vraiment... Euh, euh, oui, voilà, offrir des explications pour que le patient comprenne son propre mécanisme, c'est-à-dire pourquoi vous êtes dans cette situation-là et comment faire pour, pour, pour vous permettre de vous en sortir. Et en fait, c'est des explications justement de, de ce qui compte pour moi en séance individuelle et en atelier. C'est dans cette compréhension-là, c'est d'amener, de faire en sorte que vous, vous apprenez à avoir une vision globale de ce qui se passe pour vous. C'est-à-dire un plan quantique, mais aussi, vibratoirement comment ça se passe. Euh, ça, ça J'amène aussi les patients, justement, à avoir aussi une lecture claire veux dire, de leur mental, c'est-à-dire comment leur mental fonctionne. Euh, comment déjouer en fait euh, ces ruminations mentales, justement pour ne pas rentrer dans ces introspections sans fin. Euh, euh, je propose, ce que je propose d'autres aussi en séance individuelle, c'est d'amener les gens à savoir comment gérer leurs émotions pour qu'ils puissent le, le faire par eux-mêmes. Euh, il y a aussi le fait de, de comment aller chercher les ressources en soi, en fait, et quelles sont les ressources qu'ils ont déjà en eux. Euh, pour se mettre en mouvement et en fait ça reviendrait à dire quoi en fait ça reviendrait juste à dire que je remets à la personne qui est en face de moi tout son pouvoir je suis juste en train de relater tout ce que la personne a déjà en elle tout ce qu'elle sait faire comment faire et la compréhension de son environnement pour que cette personne puisse vivre sa vie, parce que vivre votre vie est la solution à la vie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé à chaque fois de revenir dans votre passé ou dans les vies antérieures ou dans le karma pour pouvoir trouver une solution dans ce que vous vivez ici et maintenant. C'est-à-dire que la, la solution de ce que vous cherchez est exactement dans ce que vous êtes en train de vivre et dans le, la résistance qui, se, qui est là en fait. Toutes les informations qui vous concernent sont déjà là, ici et maintenant. Et vous n'avez pas besoin systématiquement d'aller prendre la pelle et d'aller voir, waouh, déterrer euh, toutes les histoires passées de qu ce qui s'est passé avec maman et papa en fait. Parce que quel que soit ce que vous avez déterré, quel que soit, euh, ce, c est, c est, c est, parce que c'est quand même assez sollicitant de faire ça, vous ne pourrez pas changer ce qui a été, même si c'est difficile, même si l'inacceptable l'inacceptable, ce qui a été est. « Ce qui a été injuste est injuste. Ce que, ce que, »« S'il y a des choses qui ne sont pas pardonnables, alors ce n'est pas pardonnable. » Et c'est une chose. Vous n'êtes pas obligé d'être en introspection permanente, d'aller chercher dans votre passé ce qui s'est passé. Toujours dans le « Pourquoi »« Qu'est-ce qui fait que ma vie, elle est comme ça ?» Non. Vous pouvez gagner du temps, tout simplement, en apprenant déjà à être dans le « ici et maintenant », à apprendre, à constater ce qui se vit ici et maintenant et comment faire à partir de là. Voilà. En toute autonomie, bien sûr. Et euh, c'est ça, <rire> vivre la vie est la solution à la vie. Et souvent, justement, les patients quand ils viennent me voir, c'est vraiment, c'est vraiment ce que je veux, et ce que je souhaite, c'est qu'il y a vraiment une conscience qui s'ouvre, il y a une compréhension, il y a une clarté de ce qu'ils tra... qu traversent, ce qui s'ouvre. Et du coup, ça leur permet en fait de retrouver une certaine liberté. Et justement, très rapidement, ils ont plus besoin de moi, en fait. Et pour ceux qui ont suivi justement ce programme de comment créer votre propre changement, la majorité des gens qui ont suivi ce programme ne reviennent pas me voir en individuel, ni d'ailleurs n'ont pas besoin de d'autres thérapeutes. <rire> voilà. Donc, c'est vraiment un... Je ne sais pas si vraiment pour vous, ça vous parle, en fait. Si vous avez envie, en réalité, de... de de vous comprendre, de prendre votre vie en main, en fait. Voilà, ça vous permet de ne pas avoir peur de la vie. Au contraire, ça va vous permettre de, de savoir vivre. Et, et vous savez qu'en cas en cas de coup dur ou quoi que ce soit, ben déjà vous pourriez compter sur vous en réalité. Et c'est vraiment quand vous allez être submergé que vous allez pouvoir solliciter un thérapeute de temps en temps parce que vous dites « là je suis submergé, je n'ai plus la lecture de ce qui se passe pour moi et de ce qui se joue pour moi. » Voilà. Alors du coup, comment faire pour s'accompagner en toute autonomie Je crois qu'il y a déjà pas mal de choses que j'ai partagées là, mais la première chose qui est vraiment importante, et j'en parle dans ce programme, la première chose c'est déjà de comprendre la, la mécanique la, le mécanisme humain de comprendre votre environnement de comprendre dans quel écosystème en fait vous vivez et vous grandissez c'est indispensable en fait c'est indispensable parce que ce que je vois aussi c'est que les gens se traitent sans comprendre dans quel environnement ils sont je veux dire vous vous n'allez pas vous comporter de la même façon ou choisir les stratégies euh, Différentes si vous vivez au pôle Nord, ou si vous êtes dans un environnement du pôle Nord, ou si vous êtes dans un environnement du pôle Sud. Il faut, faut, faut savoir où est-ce que vous êtes en fait, si vous êtes dans les îles ou dans les glaciers. Et, et, et la, problème, la première problématique, c'est vraiment l'ignorance. Et euh, une fois que vous comprendrez l'environnement dans lequel vous êtes, l'écosystème dans lequel vous êtes, que vous maîtrisez si vous êtes dans la jungle ou pas la jungle, à ce moment-là, vous pourriez grandir. Mais vous pourriez grandir en sachant exactement où est-ce que vous en êtes et ce qui en est, comment ça Quelle est la répercussion de si moi j'agis de cette telle façon Si moi je positionne les choses d'une certaine façon, quel est l'impact, quel est le retour que je vais avoir C'est ce qu'on appelle vivre en conscience. Mais vous avez peut-être lu ça dans les livres, vous avez peut-être entendu ça quelque part, vivre en conscience, c'est super, ici et maintenant, c'est super. Oui, oh, mais attendez, tout ça, ça se place dans quoi Dans quel dans quel est le contenant, qu'est-ce que c'est que la vie, que, comment ça marche en fait. Et, et c'est je donne souvent cet exemple en, en thérapie, je me dis, imaginez quand vous achetez une plante, qu'est-ce que vous faites, quelle est la première chose que vous faites quand vous achetez une plante Vous allez voir le vendeur et vous lui demandez, qu'est-ce qu'il faut faire quel est l'environnement Comment cette plante peut-elle pousser Quel est l'environnement favorable pour cette plante Est-ce qu'il lui faut plus de soleil Est-ce qu'il faut beaucoup d'eau Quel est le dosage de l'eau Vous vous intéressez à son écosystème La question c'est pourquoi Pourquoi l'être humain ne se pose pas cette question-là pour soi-même C'est la première question. S'il y a une première éducation à faire, même au niveau de nos enfants, c'est déjà là, cet apprentissage-là, en mon sens en tout cas. Et justement, c est, c est pour moi, c'est le premier point primordial, en tout cas. Comprendre sa propre mécanique, je veux dire, le mécanisme humain, avoir conscience, en fait, dans, dans quel environnement je grandis, c'est comme si, en fait, je vais vous donner un autre exemple qui va être parlant pour vous. C'est comme si, la vie, c'est comme… Comment je vais donner cet exemple-là euh... Vivre notre vie, comprendre notre environnement, c'est comme si la vie, elle vous dit « Ok, est-ce que là, ici et maintenant… Est-ce que tu as conscience que vivre la vie, c'est comme si la vie, elle t'offre une Ferrari, quoi C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience on n'a pas conscience de l'extraordinaire dans lequel on est. Mais déjà, voilà, la vie, elle nous dit « Je t'offre une Ferrari, est-ce que tu sais la conduire ?» C'est ça la, la, la question, en fait. C'est juste que comprendre le mécanique de la vie, c'est comme si « Ok, je vais déjà comprendre ce qui m'a été offert en réalité. » Et dans quoi je vis C'est-à-dire, comment je vais comprendre, comment je vais savoir conduire ce véhicule euh, Et ça, c'est vraiment la première chose. Et le véhicule, c'est soi. Hein. Comment est-ce que soi je... Et dans quel environnement je suis Est-ce que je suis dans le bon véhicule ou pas Parce que si déjà, vous, vous constatez que vous n'êtes pas dans le bon véhicule, alors que vous avez besoin d'un 4x4, vous n'êtes pas déjà approprié à l'environnement dans lequel vous êtes. Mais déjà ça, la première chose, c'est ça. Ok la vie me dit que vivre la vie, c'est comme si je conduisais une Ferrari. La question, c'est est-ce que je sais la conduire C'est la compréhension déjà de la vie, comment ça se passe. La deuxième chose, c'est comment je trace mon GPS en fait, tout que ça va. <rire> comment je trace mon GPS C'est-à-dire comment j'apprends à conduire, de, dans quelle destination je vais aller, quels sont mes buts, quels sont mes rêves, et comment je fais pour tracer mon GPS Mais il ne s'agit pas, en fait, là, vous n'avez pas besoin d'être un mécanicien pour savoir conduire votre propre véhicule qui est votre vie. Vous n'avez pas besoin d'avoir les détails de comment ça se passe. Je veux dire, si vous avez euh, une panne ou autre, vous avez des personnes qui sont compétentes pour ça, il y a des thérapeutes qui sont faits pour ça, et vous pouvez, une voiture ne va pas chez le garagiste tout le temps il y va quand il y a une nécessité un besoin. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, nous, on est chez le garagiste tout le temps, quoi, en thérapie tout le temps. Enfin, moi, moi en tout cas, ça me, ça me heurte et c'est absolument, vraiment, c'est absolument pas là où j'ai envie d'amener les gens, justement. Alors que je suis thérapeute moi-même. Mais ce besoin d'offrir de la liberté et de l'autonomie est pour moi quelque chose d'indispensable. Et, et du coup, <rire> et euh, et du coup c est, c est... Je, c ça a été ambitieux quand même vous vous rendez compte j'ouvre un cabinet, je me dis ok je suis thérapeute tous, tous les thérapeutes souhaitent quoi ben, qui est le maximum de patients bien sûr qu'est-ce qu'ils rêvent ben, que les patients reviennent bien sûr, parce que c'est chouette quand l'agenda est rempli, et moi je suis là et je vous dis oui ok avec tout ça et en même temps et en même temps ce que je revendique là-haut et fort, c'est que vous puissiez justement apprendre moi la meilleure satisfaction que j'ai en fait c'est quand un patient n'a plus besoin de moi à ce moment là je dis waouh j'ai fait mon job j'ai fait mon job dans le sens où j'ai transmis j'ai transmis euh, j'ai offert les moyens à cette personne de savoir gérer sa vie de savoir vivre de savoir être là au plus près d'elle et au plus près de lui en, en, en cas de, en fait, en cas de nécessité, en cas où elle s'écroule, mais aussi lui offrir les moyens d'avoir une lecture, de comprendre sa vie, de comprendre pourquoi est-ce que sa vie est ce qu'elle est, pourquoi est-ce qu'elle attire certaines situations, pourquoi est-ce qu'elle euh, n'arrive pas à vivre ses rêves. Et, ce que, et cette lecture-là, elle est indispensable, la compréhension de son environnement est indispensable. Et justement, c'est ce que j'explique au module 1, du programme « Comment créer votre propre changement » justement, qui a lieu le samedi euh, 16 novembre. Et dans ce programme, justement, au-delà de d'amener de, cette compréhension de l'environnement dans lequel vous êtes, de la connaissance de, de cet environnement, de… oui, d'avoir… Euh, comment dire… Oui, le… le quand vous avez la connaissance de votre environnement, vous vous, vous, vous sentez au confort d'y vivre parce que vous savez où vous êtes, vous savez que vous, on a besoin, votre besoin de sécurité est nourri, votre besoin de la confiance en la vie en fait, la confiance en l'environnement dans lequel vous êtes est nourri complètement. Donc, ça résout tellement de problématiques. Et, et, et c'est ce que j'explique. Je prends vraiment le temps d'expliquer ça et d'ancrer ça dans ce premier module et une fois que vous comprenez dans quel environnement vous êtes, quel est le mécanisme de la vie Comment est-ce que les choses s'interfèrent en fait Quelle est l'interférence Quand je mets quelque chose en place, comment ça rebondit Comment ça réagit Qu'est-ce que la vie me donne Quand je plante une graine, quel est le fruit que j'en obtiens en réalité Et une fois qu'il y a vraiment cette compréhension-là, quelle est l'étape en fait dans ce premier module L'autre chose que vous allez apprendre aussi, c'est quelle est la lecture que comment, comment je, Quelle est la lecture des blocages inconscients C'est-à-dire, comment est-ce que je peux avoir cette lecture pour cibler, cibler ma problématique de manière juste Et si vous ciblez votre problématique de manière juste, vous allez en trouver la solution. Et Mais pour cibler ça, en fait, ben pour sortir de, de cette introspection sans fin, cette lecture, en fait, c'est c'est une lecture de la problématique qui se trouve dans votre inconscient. Donc, d'une problématique qui se trouve au-delà de votre mental. Et ça, ça prend encore une fois. Donc, c'est la raison pour laquelle, après le premier module, vous avez trois semaines de mise en application pour vous permettre justement de goûter à l'environnement dans lequel vous êtes, l'interaction à laquelle les choses se passent, comment vous interagissez avec vous-même et avec votre environnement, et en même temps avoir une lecture de ce que vous pouvez changer en vous. Et une fois que cette lecture, elle est précise, qu'est-ce que vous pouvez faire Eh bien, après les trois semaines de mise en application, vous avez la possibilité, après, au niveau du deuxième module, dans lequel vous allez apprendre, là, je donne le processus de la déprogrammation des mémoires cellulaires. Pardon. Mais le deuxième module est vraiment axé à <coughs> quelles sont les solutions possibles, en fait. Voilà. Quelles sont les solutions possibles par rapport à ce que vous traversez. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Et en fait, dans ce deuxième module, je m'adapte vraiment à vous, aux participants qui sont là, pour amener au cas par cas comment, comment faire, comment, qu -ce que, que, quelles sont les solutions que vous pouvez vous proposer, en fait, que vous allez pouvoir mettre en application. En plus du processus de déprogrammation qui va être un support magnifique, justement, pour que vous puissiez déprogrammer les mécanismes anciens que vous avez mis en place. Par vous même voilà et que vous puissiez après ça vous offrir un renouveau bon ce qui est essentiel c'est que vous allez repartir pour trois semaines de mise en application après ce deuxième module donc ça va vous déjà l'autonomie va se faire moi je serai là justement pour vous aider à faire ce pas là à vous tenir la main jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de moi et ensuite après vous auriez le troisième module dans lequel vous avez appris à vivre dans votre environnement. Vous avez la compréhension de là où vous êtes. Donc, quelque soit ce qui vous arrive, il y a quand même une sérénité qui se dépose. Parce que vous, vous savez dans quel environnement vous êtes. Vous savez comment interagir. Vous savez quel est l'impact. Comment vous pouvez impacter votre monde. Comment cette interaction peut se faire. En plus de ça, vous allez appris à regarder euh, grâce à cette lecture des blocages inconscients. Vous avez Appris à lire vos problématiques, allez voir vos problématiques. Une fois que vous avez lu votre problématique de manière précise, vous pourriez trouver la solution précise. Super. Une fois que la solution est là, qu'est-ce qui se passe Vous allez comprendre que, selon ce mécanisme humain et toute cette compréhension-là, que le renouveau est là. Justement, une page blanche vous est offerte. Donc, au troisième module, vous allez apprendre à comment créer votre réalité. Mais comment créer J'en parlerai dans un autre, euh, un autre live, c'est-à-dire créer une nouvelle réalité et en parlant des freins justement de la loi de la création, parce qu'il y a des freins, il y a des limites à la loi de la création justement, il y a des subtilités. et euh, et aussi, comment le faire à travers... J'ai reçu ça en, en écriture automatique, c'est vraiment extraordinaire, je, je vous promets. À travers le fait de vous créer un nouveau décor. C'est comme Inception, en fait, où on, on se crée vraiment un nouveau décor dans lequel on, on recrée notre réalité. Et c'est vraiment extraordinaire au niveau des résultats. Et moi, ça, c'est ce que j'aimerais vous partager aussi. Donc voilà, ça, c'est le contenu du programme. Donc, tout ça pour vous dire que... Euh, oui, je vais boucler déjà... Du programme, c'est d'abord c'est sur inscription. j'oublie, voilà, c'est sur inscription. Donc réservez vos places parce que les places sont limitées euh, pour ce programme. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot si vous pour me dire que vous êtes intéressé. Il est toujours temps de vous inscrire. Ne tardez pas trop. Ne tardez pas trop. Voilà, parce que les places sont limitées. Ça va se passer à Nice. Donc c'est un accompagnement sur neuf semaines. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas à partager et se live et ce lien justement pour que d'autres personnes de votre entourage puissent avoir les L'information. J'aimerais pour clôturer en fait ce live avant que vous me posiez les questions et que je ne vois vraiment qui est là, voilà, que vous me posiez les questions. C'est surtout qu'est-ce qui m'a amené, qu'est-ce que cette compréhension du monde et de la vie, cette autonomie m'a apporté à moi en fait. Je crois que j'ai été beaucoup autodidacte et en même temps, dans cette volonté d'être autodidacte, aussi beaucoup de choses se sont ouvertes à moi, telles que l'écriture intuitive, euh, telles que la connexion. Euh, et, et du coup, en fait, euh, moi j'ai déjà un besoin de liberté. Je crois que ça c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. J'ai besoin de savoir que j'ai les clés en main, j'ai les rênes, j'ai les clés de, de ma vie en main que j'ai la possibilité de changer ma vie. et J'ai besoin vraiment de savoir, d'avoir cette liberté en fait et de sortir de toute dépendance de l'autre, thérapeute ou autre, moi-même. Et donc, dans ce besoin d'authenticité, c'était important pour moi d'accompagner dans ce sens et d'amener les gens véritablement dans ce sens. Et oui, en prenant peut-être un risque de que les gens ne reviennent pas, mais quand les gens ne reviennent pas me voir, quel bonheur Parce que je me suis dit, ça y est, ils ont compris, ça y est, ils sont autonomes, ça y est. Et ils ont eu une compréhension assez claire assez étoffée en fait pour prendre leur vie en main par eux-mêmes et euh, rien n'arrive au hasard en réalité rien rien n'arrive au hasard mais si vous ne comprenez pas comment ça se passe du coup effectivement je peux comprendre que vous puissiez dire que la vie est difficile, que vous subissiez les choses mais vous avez déjà entendu parler de ça partout, c'est vrai mais là peut-être que vous avez la possibilité, il les temps un, d'avoir une meilleure compréhension pour que vous puissiez en faire quelque chose de votre vie euh, vraiment et, euh, et vous payer des voyages plutôt que d'aller voir des thérapeutes sans fin. <rire> et euh, avoir vraiment cette compréhension de la mécanique de la vie euh, va vous permettre de développer la conscience en fait, la conscience de la vie, la conscience des choses la conscience de votre propre mécanisme, la conscience de l'autre aussi, euh, d'avoir une meilleure clarté et, et compréhension des situations que vous traversez aussi. Et à partir de là, vous allez voir, mais avec une telle confiance, une telle sérénité que vous pouvez tout changer, que vous avez le, le pouvoir en fait, de faire les choses parce que personne ne vous connaît mieux que vous-même. Vous... -même. vous, vous personne en réalité donc vous avez tout quand on dit que vous avez tout en vous mais vous avez vous connaissez votre histoire mieux que tout le monde alors c'est vrai que vous allez dire ben moi il y a des laps des morceaux de ma vie moi aussi j'ai j'ai eu un blackout sur un morceau de ma vie jusqu'à ce que je me rappelle récemment et et ça arrive effectivement quand on vit des chocs et, euh, et effectivement on peut aussi demander de l'aide quand on a besoin mais que cette aide soit voilà, un passage chez un garagiste, quoi. Voilà, je vous souhaite en tout cas que ce live vous a donné l'impulsion et cette confiance, en fait, de, de pouvoir vous prendre en main, en fait, et de vous faire confiance. Vraiment ça, faites-vous confiance, en fait. Et, et, euh, et s'il y a une démarche à faire, s'il y a une démarche à faire, c'est vraiment cette compréhension du, de votre écosystème. S'il y a une démarche à faire, c'est bien celle-là qu'il faut faire. Vraiment. Parce qu'une fois que vous allez comprendre ça, il y a le programme qui est là si vous avez envie de venir. Et, et vraiment, vous êtes les bienvenus. Je serais ravie de vous transmettre mais tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu recevoir en écriture automatique, tout ce que, parce qu'il m'a fallu... Euh, j'ai mis 8 ans, 8 années d'introspection. où J'ai essayé, j'ai testé pas mal de choses aussi. et, et euh, où au final... Euh, ben, mon besoin de, de liberté et d'autonomie m'a amené justement à, à accompagner dans ce sens-là. Donc, euh, ouais, je pense que vraiment, c est, c est, c est, si il y a une démarche, c'est déjà bien celle-là d'abord. Quel que soit ce que vous allez rajouter après, oui, les outils, les clés, parce qu'on parle beaucoup de ça, oui, on, oui, mais enfin, vous allez… Et alors, même si vous ramenez tout, tous les outils du monde, si vous ne comprenez toujours pas donc quoi Où vous vivez Quel est votre environnement quel est... Vous allez en faire quoi Pas grand-chose en réalité. Ça va aller mieux, c'est vrai. Ça va aller mieux là, jusqu'à la prochaine situation qui va revenir. Et vous allez dire ah « mince, je ne comprends pas pourquoi eh ». Ben oui, ok. Mais ça veut dire aussi que, que certaines personnes disent « oui, mais il y a des personnes qui sont plus habilitées que d'autres parce qu'elles ont une connexion… Euh, » euh, verticale avec la haut et ils ont les réponses euh, oui si vous voulez c'est une interface c'est une interface la lecture des blocages inconscients est une lecture qui est horizontale c'est une lecture qui est directe bien entendu mais il y a la possibilité de passer par les interfaces mais ce n'est pas une obligation c'est pas une nécessité donc vous n'avez pas besoin d'être connecté par une euh, c'est quoi pour forcément avoir la lecture de ce qui se passe dans votre vie absolument pas donc ça j'aimerais vous rassurer avec ça donc euh, Juste pour vous dire que chacun trouve le moyen par lequel c'est confortable pour lui. Mais vous avez, vraiment, vous avez vraiment tout en vous et moi, je souhaite vraiment que ce live, en fait, vous permette de, même si vous avez envie d'entamer un, un, un travail sur vous, là, que vous puissiez l'entamer différemment. Quoi. Voilà, Différemment, parce que ça va vous permettre de gagner du temps différemment. Parce que, parce que quand on... on on sait où on vit. Quand on sait dans quel environnement on est, ben on est beaucoup plus tranquille. Déjà, on cherche la paix, mais la paix passe par cette compréhension, par cette connaissance de votre environnement, de votre écosystème. Parce qu'une fois que vous savez où vous êtes, vous saurez vous adapter. Vous saurez comment faire. Les actions que vous allez mettre, ce n'est pas un, un hamster qui roule. Vous allez faire plein de choses. Je vois les gens qui font plein de choses. Mais pourquoi enfin, Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dès que vous voyez que ça évolue peu, arrêtez C'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Mais juste pouvoir gagner du temps, juste pouvoir, pouvoir prendre soin de vous, mais de la, de la meilleure façon que ce soit, de façon à ce que vous soyez là, au plus près de vous, vous-même, déjà. Et savoir demander de l'aide est une autre chose. C'est vrai, c'est bien, mais ça ne doit pas constituer l'essentiel de votre cheminement. Voilà. Donc... Euh, on parle aussi beaucoup de confiance en soi et d'estime de soi, alors que la confiance en soi et l'estime de soi se nourrit aussi dans le fait d'être propriétaire de notre propre vie, d'être, comment dire, acteur de notre propre vie, de pouvoir aussi être là au plus près de soi et, et, et, et cette présence a de la valeur vis-à-vis -vis de soi, mais pff, immédiatement, votre confiance en vous et votre estime de vous, elle s'en va, il n'y a pas besoin de travailler ça encore en particulier qu'il faut, oh là là, non non, ça peut être plus simple que ça en fait. Plus simple que ça, c'est d'apprendre à vivre votre vie, découvrir votre vie, où est-ce que je suis, comment ça se passe. Posez-vous posez les bonnes questions. Soyez au cœur vraiment de, de cette curiosité qui vous amène de la conscience, la conscience dans le tout en fait. Et à partir de là, ok, voilà. En tout cas, moi je souhaite la bienvenue. Ceux qui veulent venir à ce programme justement, afin que vous puissiez… Voilà, vivre, reprendre votre autonomie et, et, et être dans cette liberté et, et ce ressenti de cette tranquillité de vivre votre vie aujourd'hui. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à partager le live euh, afin que d'autres personnes, en tout cas dans votre entourage, euh, puissent avoir l'information que c'est possible. Euh, merci de passer le relais. J'ai une envie intense pour ceux qui me connaissent et j'ai... Une envie intense et peut-être surdimensionnée de faire bouger les choses, de changer de rendre ce monde meilleur, c'est mon envie. Seule je n'y arriverai pas, j'ai besoin de vous pour ça. Et la meilleure façon, c'est déjà que pour ceux que j'accompagne et que je vois là, comme Angélique, comme tous ceux qui sont là, de passer le relais en fait, de passer le relais afin en fait, que d'autres personnes puissent avoir l'information, de passer le relais dans le sens de rayonner de qui vous êtes vraiment dans cette autonomie d'être vous. Voilà, pour ceux qui ont suivi le programme. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir euh, euh, entendu. Est-ce qu'il y a des questions avant que je puisse, du coup, raccrocher Est-ce qu'il y a des questions, du coup Est-ce que vous pouvez me dire oui, non euh, Déjà, est-ce que vous pouvez me mettre un petit mot de oui, non, si vous avez des questions Non Ça a été clair <rire> Super. Dans tous les cas, si vous avez des questions, même bien plus tard, n'hésitez pas à me les poser. Je serai vraiment ravie de vous répondre. Euh, merci beaucoup. Pour plus d'infos, en tout cas, j'ai mis le lien du programme euh, dans la barre d'outils, juste en bas. donc euh, Ou juste en haut. Je ne sais pas où est-ce que <rire> Je crois que c'est juste en haut. Donc, N'hésitez pas à y aller. Et, et je vous dis à très vite. Avec grande joie. Au revoir et merci de m'avoir écouté. Ciao